Aujourd'hui, notre aïeul doit être au centre de tous les débats de la politique martiniquaise. La doit être notre élément de promotion de la destination Martinique. Ça, c'est important. Et c'est important que les politiques, à ce niveau-là, nous ont certifié de notre soutien. Ça sera un chantier que nous allons ouvrir après le tour. Et pour la durée du mandat, pour ça qui vient après, si c'est bon, si c'est Carolop, il y a qui est tellement solide et péter ça vie fatiguée, d'accord, Président Merci beaucoup à la CTM, monsieur. Nous allons maintenant accueillir notre fils, la vraie Miss Martine, bienvenue dans mes bras, ben, s'il ben, vous ben, ben, ben, ben. plaît, Floriane Bastou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts à vivre ce tour d'ailleurs qu'on a attendu depuis deux ans Oui, c'est un peu timide, mais oui quand même, hein j'entends pas. sur terre et en mer voilà la Martinique on le sait est candidate pour être, euh, parce peut, enfin, pour être patrimoine mondial la Martinique en elle-même au-delà de, du tour Halles. donc œuvrons de notre côté tout un chacun à ce que ça soit possible en mettant sur notre environnement Bonne tournée à tous et à toutes.